Oh Attends-moi oh, fait... Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous régaler, vous allez partir en Floride Un gros jeu concours organisé par mon sponsor WD40 Et pour ça, on va lancer un jeu Du coup, on accueille Franck Paulin Comment yeah ça va Yes. Si vous connaissez pas Franck Paulin, c'est l'expert du VTT Freestyle Il fait toutes les coupes du monde de VTT Freestyle Il fait partie aussi de l'équipe du Bomber Show Le concept de la vidéo c'est tu perds, t'enlèves un vêtement Ah ouais Potentiellement on va terminer à Waltz. Donc on va se lancer pas mal de défis Je t'en lance un, tu m'en lance un Et voilà on voit où ça va Ok Et ben on attaque le premier défi C'est parti C'est moi qui vais proposer le premier Je te propose un défi Magnole C'est à dire un peu un wheeling sans les freins Faut cabrer avant le, le caillou Et que tu replaques, je mets le poney et faut que tu te bat. Le premier défi. Et il est pas serein le franqui Et bah oh, oh, oh eh ben, parfait devant moi, t'as posé l'avant -là, là Je mets Bobby, Trouvez lui un petit nom d'ailleurs euh, les gars dans, la, dans les commentaires Un petit nom pour euh, le poney Bobby. Allez, bon bah à battre hein. Qu'est-ce qu'on enlève si, euh, si je perds ou tu perds Un truc simple pour commencer les gants. On commence tranquille. On enlève les gants ok, allez pour les gants Pour tenter de remporter ce voyage pour deux personnes en Floride Il va falloir vous mettre en avant avec un produit WD40 Pour ça il va soit falloir faire une photo Soit vous allez vous mettre en avant avec un des produits pareil. Là par exemple j'ai le produit pour la chaîne Soit terrain sec soit terrain humide Bon là c'est l'été donc on va utiliser le terrain sec Et vous allez faire votre petite vidéo comme ça En train d'utiliser votre produit WD40 On retourne le voir Parti les gars Yeah, yeah <rires> Ok Je laisse les gars en fait, Je pense qu'il pas par là bas là ouais, yeah. Il n'y a plus de, de sentier Pareil. Voilà. Du coup pour aller chercher le deuxième défi on va prendre la piste la rouge. Je te suis, comme ça j'ai la GoPro en plus à faire des petits plans et on se retrouve en bas. Tu veux nous proposer quoi comme défi Il euh, y a un petit ce qu'on appelle un bonheur log, un canon en bois. Ouais. Et euh, je pense qu'on part du même endroit. Celui qui va le plus loin. Vas-y chaud, allez on se retrouve en bas. Let's go. Yeah. Oh là la bête Genre là, et on fait ça en longueur là-bas. C'est toujours Bobby qui va nous faire la délimitation. On l'abîme pas. Hein. Il est précieux Bobby. On fait genre comme ça et je mets un bout de bois. Voilà. Allez, tu commences et j'essaie de me battre. Ça me va. Go. Let's go. Deuxième défi, le saut en longueur. Du coup, j'ai mis ce marque. Comme ça, on part du même endroit. Allez, go. Ça va voler. Ça s'est pas passé comme prévu Bon du coup, je suis arrivé là, est ici là. Ah, C'est quoi l'arrière Ouais, l'arrière. Honnêtement, ouais. je suis content <rire> d'avoir encore mon t-shirt. Ok, vas-y, ici. Essaye de faire mieux. Ouais, sans le 180 là. -bas. Sans, sans <rire> la merde là-bas, ouais, si tu peux. Oh là là Allez yeah Genre, il est arrivé ici quoi. On augmente Bobby Hop là Deuxième saut pour moi, je vais essayer de le battre. Je vais le battre même oh, j'ai tiré tout ce que j'avais Ah ouais Et je pense que je peux arriver plus vite Moi je crois qu'il m'en restait un peu sous la pédale hein. C'est pareil <rire> Bon il a roulé sur le bâton C'est à dire qu'il est, est arrivé à aller 10 cm plus loin on va dire que moi À toi J'ai l'impression que je suis arrivé sur le plat mais non <rire> J'ai tout donné franchement je pouvais pas faire plus hein Allez Wouah Wouah Mec, t'as pété le record je crois Ah voilà ah, Tu t'es chauffé là mon gars Franchement je sais pas si je pouvais faire mieux hein Mon dernier coup de pédale, j'étais en train de monter sur le rondin. <rire> ok, allez vas-y Tu veux essayer Bah ouais écoute Bobby Allez Bobby il est d'accord hein Alors mon gars il est sous-donné oh. oh. J'avais carrément pas de vitesse. j'ai dit euh... que je tire tout vers le haut mais j'ai carrément pas avancé Allez les gants Les gants Ok, t-shirt, hein, c'était un peu chaud Bah va rester tranquille, c'est les, gants, les gants, euh... <rire> On va pas se mettre à poil tout de suite Du coup c'est à moi de lancer le troisième défi Et on va l'enchaîner direct là On va faire saut du step up Et la plus grande distance en os manual réception Il aime bien ça je sais, il aime bien On va te prendre le t-shirt ok c'est parti C'est moi qui commence en plus Et tu commences Et pareil du coup même règle, on met le poney, on met la barre et c'est celui qui va le plus loin Je sais même pas si je vais réussir en fait <rire> oh, ça fait peur yeah. Du coup le step up c'est celui là, c'est à dire que le tremplin et plus bas que la récepte Et le but, ça va être de sauter. D'arriver uniquement sur la roue avant. Donc là, il y a potentiellement un risque de chute. Du coup, Francky, vas-y. Allez, je mets Bobby en récepte Allez, toujours l'avant et... Oh! Voilà! Merci, merci. Ah ouais, chaud le gars. Après. Ah, chaud. Mis... Ah, J'étais... Je me suis okay. coupé. Je me suis dit... Oh putain, je suis trop bien. Ah, il met voilà. la pression, il met la pression être sans les gants c'est mieux, hein Apparemment ça marche mieux. Ouais, hein. meilleur feeling <rire> c'est ça, sur les poignets, Je suis content de t'avoir mis la poisson comme ça. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ah ah, la Bon bah... Bien. bien joué, hein, voilà T'as eu plein d'essais au en longueur Alors que moi, Manuel, ah, j'ai oui. perdu, j'ai perdu C'est vrai, c'est vrai bon, allez. <rire> allez, allez, je joue <rire> Ouais du coup prochain défi en plus c'est à toi de le faire Ouais ah, <rire> J'ai le droit de le mettre là comme ça si je tombe au moins Faut ouais. prends une cape en plus ça va être sympa Du coup même boss Moi je bronze, en attendant vas-y Et euh, petit défi freestyle Ah en plus ok Après moi je vais te faire un truc vraiment trial okay. Donc au moins je attraper On va faire un, ce qu'on appelle un toboggan Tu chopes ta salle avec... Euh, Quoi main. Et tu viens un peu tourner le guidon comme ça, ça tu possible. J'arrive même pas à lâcher une main. Okay. Je le fais en premier peut-être pour te montrer ce que c'est. Ouais ouais je veux bien. Okay. Genre lui c'est sa figure trop simple et en gros il me dit si t'y arrives pas t'as perdu quoi. Ça va c'est cool en plus ça commence à tricher là. Enfin, après tu me fais un bunny de. Ouais un ouais. Autre. Je te fais un, un truc de trial de l'espace après. Du coup c'est pourquoi euh, C'est pour le pantalon. C'est parti Comment bon rêver Moi le Mec il envoie du freestyle. C'est pas grave, regarde tu vois, je vais le battre. Du coup si t'y arrives pas. T'y arrives pas Ouais t'inquiète Voilà ok, ouais, t'inquiète Vas-y on te regarde avec Bobby Ah ouais Putain, En plus j'ai pas de t shirt si je me casse la gueule je vais me défoncer Juste toucher la selle c'est validé ah ouais Déjà lâcher la main c'était un grand pas pour moi hein. On va pas commencer à chipoter <rire> Donc du coup si j'y arrive, t'as perdu T'as fait ça le défi Ah ouais c'est ça Bah <rire> sinon... Ok, ok <rire> ouais. On, on, on va si si y ça. En gros arrive. là on est en mode chacun sa discipline, toi le freestyle si ouais. tu y arrives. Moi je te fais un truc trial après si tu arrives. Et voilà. T'es dans le style C'est ouais. par toi, ça va être sûr que tu changes. Si tu, si tu l'attrapes quand hein, même un minimum. Faut pas que tu la tapes du spectral. Genre ça. comme ça. Voilà, ça c'est ça, ça c'est bon validé. Ok, on va y tard. Je okay, crois que je suis même pas arrivé sur la recette. C'était vraiment pas beau. <rire> je misais tout sur la selle. Hein. C'était vraiment pas beau, mais la figure y était. Donc, euh, ok. Allez, bah, on, on hein, va Juste pour le fun, j'en fais un deuxième. Pour être sûr. Mais, mais en attendant, tu peux te déshabiller. Ouais. Hein. Je t'en prie. Mais regarde parce que t'as un peu atterri à une main. Là. On va aller toucher la selle. Ah, ouais. <rire> Beau. Bon. Bye bye, t-shirt. Oh, putain. Ah t'as atterri à une main ah, ah, fait... Je crois que j'ai raté la main même Ça va qu'elle est pas trop grosse la bosse hein Ah ouais ouais, refais pas hein Vas-y on continue Défi Trial Tu trouves le petit défi Trial maintenant Voilà. Bon, regarde je sais faire des stoppics maintenant J'ai LE défi de la mort là on passe sur du pur Trial, montez là Hop Je tout ça Et en gros faut faire ça... Descends que l'espoir et sortir là-bas un pied au sol, un vêtement. Lié. Comment pas descendre sur les oh, moi, c'est pas des trucs dangereux. Enfin, comment ça <rire> <C> <rire> Là, moi, je suis vraiment pas seul. Tu fais un premier du coup, pour les genouillères <rire> ou pour le, short. pour le short Pour le short. Ah, pour le short. Ah ouais. Ah ok. Ah ben. Bah, ok pour on le short. Ça nous. <rire> ok pour le short. Et après, on se finira avec un ultime défi, vous allez voir. Et surtout, voilà, je sais pas quoi dire. On va mettre les bases. Alors déjà, faut que j'arrive. Ouais faut déjà. la base. Donc, euh, pas de pied au sol. Il hein. faut faire tout ça sans, ouais. sans tomber, sans rien faire. Si j'y arrive, c'est bon. Si t'y arrives, j'ai perdu. Si perdu. On est d'accord. Si t'y arrives pas, t'as perdu. On est d'accord. Allez oh. La oh. descente euh, allez. Hop là Oui, monsieur C'est ma vengeance. À toi. Avec Bobby, on va te regarder, tiens. Gros de ta vie Oh Oh Oh Oh oui. <rires> Ah, fallait aller jusqu'à la fin Oh non Ah j'étais pas loin hein. Franchement j'y ai cru joli Bunny mais désolé. Ah, moi aussi mais j'étais tellement déséquilibré. <rire> T'as tout donné quoi Faut tout sortir. Et euh, eh bah ben, le pantalon Petite musique striptease ah, s'il vous plaît là, là. Ah, ouais. Ambiance euh, lover <rire> Ah ouais mais là le short de Protec ok il avait tout prévu Oh wow. <rire> oui Le look des années 80 genre <rire> Moi je suis bien avec mon short Ah je suis vrai, tellement déçu Bon c'est le dernier défi. Ouais, bah, ah bah du coup c'est toi qui dois le donner. Un truc qui craint pas trop parce que si tu tombes euh... Ok j'ai Vas-y Là il y a un petit saut ouais. On va mettre Bobby Ok Et faut qu'on saute par dessus Et on, on va en mettre hauteur euh... par dessus Bobby Peut-être de... qui va se retrouver à poil Yes Ah je suis dégoûté On dirait <rire> un vieux. Un vieux cycliste des 80 Franchement pas mal hein Allez du coup euh, c'est moi qui commence Je vais les placer là Et puis petit à petit on va le mettre de plus en plus loin Vas-y, c'est toi qui mets la barre Ah ouais, direct Ouais Ok, ok, vas-y, ça me va Deuxième partie. essai Let's go oh, oh, ça va être chaud, là <rire> Allez, vas-y, remonte on Remonte, on Marcel oh, Tu commences à faire, là T'as un peu tu... fait un déjantage d'important bon, là j'ai entendu du. Ouais, ouais tranquille, je vais tout donner mon gars, tu vas finir à poil là. Non. <rire> Allez ah oh oh oh, mon gars Un centimètre Oh J'ai pas des longs. Oh ah <rire> Et Le short <rire> <rire> Par contre moi j'ai pas le short de Protec en dessous là. Bah c'est pas grave euh, <rire> Par contre, tu sais que c'est moi qui ai le prochain défi ah, Le dernier Et que potentiellement, là, le prochain défi, on termine à poil. Ouais. Ok. En plus, <rire> moi, tu vois. Ah oui, ah oui S'il oui. vous plaît, hein. Je suis dans le look, hein. Ah, c'est un défi, hein. <rire> Par contre, j'ai carrément plus l'air d'un con que toi. <rire> j'ai l'air d'un con, là. Qu'est-ce qu'on va faire Euh... C'est à moi de te proposer le dernier défi ouais. Juste avant ça on remercie WD40 qui nous a sponsorisé cette vidéo Et qui vous offre donc un séjour pour deux personnes en Floride mon gars Là c'est la classe, la vie à l'américaine, vous pouvez la vivre Donc c'est le lien dans la description, c'est un jeu concours Il faut suivre le lien, c'est super intuitif donc vous allez voir Donc encore un grand merci à WD40 Et pour terminer ce défi, qui c'est qui va terminer à poil Eh ben, on va faire un truc genre... Euh le premier qui monte et qui redescend, le premier! Allez, c'est parti! Hop là. Oh là! Waouh! Oh non, enculé! Allez, hop, le petit raccourci! En mode trial, ça passe par là! Attends-moi! On rentre! Oh putain! Yeah Ça rattrape! Ah non! Yes! Yes! Ah. Voilà, il remporte le défi. Donc, bien sûr, allez vous abonner à sa chaîne. Franck Paulin, c'est écrit dans la description. Et sur ce, ben on cesse avec ces images-là.